Salut les boys, c'est Winman, content de vous voir aujourd'hui. Écoutez, c'est temps des fêtes. Il ne faut pas fumer de cannabis pendant ni avant de conduire son véhicule. Euh, vous savez très bien euh, qu'il va y avoir des barrages routiers. Prenez le taxi. Prenez Uber, hein, l'application. Euh, sinon, prenez Nirouge, c'est gratuit. Vous donnez un pourboire. Euh, il vous ramène avec votre véhicule. Informez-vous. Euh, ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter 5, 6, 7, 8 mille dollars avec les avocats. Revoir votre voiture. Il y a du monde qui m'écrit sur Instagram et puis qui me le disent, qui sont faites avoir, Ils ont eu des étiquettes salées, qui ont été obligés de s'embarquer avec des avocats. C'est réel. C'est réel. C'est surtout le temps des fêtes. Là, il va y avoir des barrages partout. Faites attention à vous autres. Je ne voudrais pas qu'un gars de la gang se fasse à avoir avec ça, les boys. All right. Faites attention. C'est du sérieux. Passez un beau temps des fêtes. Fumez pas de cannabis au volant, ni avant. All right? Ciao, les boys!